Mon métier il est de plusieurs, euh, plusieurs ordres. Il est d'abord euh, en relation étroite avec les collaborateurs euh, avant leur arrivée dans le cadre du recrutement et puis ensuite à leur arrivée euh, dans le cadre de la formalisation du contrat de travail euh, et puis ensuite dans la mise en relation avec euh, l'ensemble des collaborateurs en fonction des, des différents métiers qui sont exercés. Euh, ensuite il consiste à accompagner les collaborateurs dans leur développement professionnel et dans leur évolution euh, dans le cadre des formations euh, et des développements de carrière. Euh, J'interviens aussi dans le cadre des relations professionnelles entre euh, le collaborateur et son responsable hiérarchique dans le cadre du droit disciplinaire, quelquefois, le moins possible, euh, et puis euh, également euh, dans mes relations avec les représentants du personnel qui constitue un rôle paritaire qui est indispensable au sein de l'organisation, dans le cadre de l'animation des instances représentatives du personnel et des relations avec la direction de l'université, avec le rectorat de l'université, dans le cadre des décisions et des orientations stratégiques qui sont prises. Donc ça, c'est le premier pan, on va dire, de, de, de mon job. Le second, c'est mon rôle au sein de l'équipe de direction. Euh, et donc l'interface entre les décisions stratégiques qui sont prises, auxquelles je suis, euh, dans certains cas, en fonction des sujets, amenée à, à intervenir, euh, dans le cadre de, de ma vision et de mon expertise RH, euh, et puis euh, pour la mise en œuvre euh, au profit des collaborateurs de l'université, soit dans le cadre d'accords à négocier, soit dans le cadre d'application des décisions. Voilà. Alors, moi j'ai un parcours qui est, qui est particulier, Enfin chacun a son, a son parcours et ses forces et ses, et ses pistes d'amélioration, mais moi j'ai un Master 2 euh, que j'ai obtenu dans le cadre de, du co-investissement à l'époque, du co-développement euh, et dans le cadre de la formation continue. Puisqu'à l'origine j'ai un, un DUT gestion des entreprises et des administrations à l'époque, euh, un bac plus 2, euh, que j'ai éprouvé euh, dans le cadre de, de mes fonctions de, de gestionnaire de paye, puis de responsable du personnel, dans une entreprise, dans une PME, euh, dans, mon, dans, dans ma ville d'origine. Euh, et puis j'ai pu ensuite évoluer euh, en prenant la responsabilité des relations sociales et de l'animation des instances représentatives du personnel. Euh, et après 7 ou 8 ans d'activité, j'ai passé ce master 2 euh, à l'IAE qui m'a permis de, de, de changer de, de job et d'occuper un job de responsable de l'administration du personnel et des relations sociales dans un groupe international, dans un groupe pharmaceutique international. Donc voilà, ma carrière c'est effectivement un diplôme et puis ensuite ce sont des opportunités en fonction des centres d'intérêt que, que j'avais à l'époque et notamment pour les relations sociales. Alors, ce qui me motive tous les jours, c'est d'être manager d'une équipe, puisque quand on a euh, la responsabilité d'un service RH, euh, on a forcément une équipe avec des compétences multiples et, et, et des expériences multiples. Donc euh, ici, à l'UCLI, euh, j'ai donc une équipe de huit personnes, euh, composée euh, d'une responsable paye et administration du personnel, euh, deux personnes en charge du, du développement des collaborateurs de la formation, et puis euh, des collaboratrices qui sont gestionnaires de paye, et euh, une collaboratrice qui est en charge de, euh, du contrôle de gestion RH, euh, base de données, exploitation des, des données RH. Donc euh, cette diversité, c'est ça qui me plaît dans mon métier, euh, les interactions également euh, avec les managers et les collaborateurs, puisqu'on en a au quotidien, et je dirais que ce qui est passionnant, c'est que quand on arrive le matin, on a évidemment des priorités à gérer, des dossiers de fonds, mais on a aussi euh, la réalité du quotidien, du fonctionnement de l'université. Donc ça, c'est passionnant. Alors, évidemment non, parce que, euh, parce que quand on commence à travailler dans une organisation, euh, d'abord, on a, on a une idée assez théorique euh, du contenu d'un métier. On en connaît les grandes... Euh, les, grandes, les, grands, les, grands, les grands thèmes. On sait qu'une fonction RH traite à la fois de la paye, euh, des relations sociales, de la formation, du développement, du recrutement, mais on n'en a qu'une idée très parcellaire et très et très théorique. Euh, donc euh, euh, après, c'est. Le métier que nous exerçons euh, tient beaucoup à la manière dont on l'exerce aussi et puis aux exigences de l'environnement dans lequel on travaille. Euh, de par mon expérience professionnelle, j'ai eu à exercer euh, différentes responsabilités mais qui sont très liées, très liées aussi à la structure de l'organisation la, à laquelle on appartient, aux exigences euh, et puis euh, à la définition du périmètre de ses fonctions. Donc euh, euh, euh, disons que quand on est responsable paye administration du personnel, on n'a pas beaucoup de surprises sur le contenu de, du, du, du poste, parce que c'est une fonction qui est très technique, qui évolue beaucoup, mais qui évolue beaucoup par rapport à l'évolution de la réglementation paye administration du personnel. Euh, un job de de responsable formation et développement professionnel. C'est aussi un job qui est très technique, parce que la réglementation en matière de formation évolue de manière régulière, mais c'est aussi un job qui tient beaucoup aux relations humaines et au développement et aux exigences des collaborateurs que l'on accompagne. Donc il y a un côté un peu plus surprenant dans le contenu du job, en fonction de ce que l'entreprise décide de faire au plan stratégique. Donc je dirais que ça dépend des sujets que l'on aborde. Voilà. ça me semble être indispensable, parce que comme euh, nous venons de l'évoquer, euh, il y a à la fois la partie théorique, que l'on aborde dans le cadre des enseignements euh, théoriques par rapport au, euh, à la réglementation, euh, aux usages et pratiques de la profession, et puis, euh, et puis à l'entreprise, ses exigences, euh, son environnement, la nature de ses activités. Euh, et là, euh, je dirais que c'est déterminant, d'avoir l'occasion de se frotter au terrain euh, et puis euh, de, de, de collaborer avec des professionnels qui ont leur manière de voir euh, euh les choses, euh, d'aborder les exigences et puis de partager la réalité euh, du monde professionnel au quotidien. Et, et, et pour moi, euh, les parcours en alternance que, que l'université propose, par exemple, nous avons actuellement euh, une collaboratrice qui est présente avec nous pendant deux ans dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Euh, elle prépare un master 2 à l'ESDES et donc elle est avec nous euh, trois semaines par mois euh, et moi je trouve que c'est une opportunité incroyable pour nous en tant que professionnels de l'entreprise de profiter de, sa, de ses connaissances théoriques et de sa vision euh, du, du, du métier tel qu'il doit être exercé aujourd'hui avec ses évolutions par rapport au numérique notamment, et, et, et pour elle, euh, eh c'est fondamental de voir ce qui se passe euh, au sein d'une entreprise, et cette formule d'à de, de, de, euh, la fois euh, un temps de formation au sein de, de, de, de, son, de son école, et puis euh, le temps euh, très pragmatique et très opérationnel sur le terrain, ce mixte-là, il est très intéressant pour, pour la personne qui, euh, qui demain, euh, pourrait choisir d'exercer ce métier là de, de RH alors je ne sais pas si euh, <rire> euh, je ne sais pas si euh, mes, mes conseils seront pertinents mais, mais euh, ce que je constate dans les différents euh, parcours professionnels euh, euh, que j'ai pu euh, euh, que j'ai pu aborder ou dont j'ai pu avoir connaissance, euh, je me rends compte que la richesse euh, des, des, des savoir-faire et des compétences euh, de savoir-être euh, d'un co collaborateur sont très, euh, euh, sont très impactées par... Euh, euh, par euh, euh, le choix de double compétence, par exemple, de double ou triple compétence. On a euh, des collaborateurs qui ont euh, des compétences très techniques, acquises dans le cadre d'un diplôme euh, particulier, spécifique, et puis euh, complétées par, euh, par euh, des formations complémentaires, soit effectuées dans le cadre d'un parcours universitaire, euh, soit effectuées dans le cadre de la formation continue, par exemple. Euh, pour vous donner une idée, euh, euh, Certains collaborateurs sur des activités-support. Euh, je pense notamment au métier de la communication, par exemple, où, où des collaborateurs peuvent avoir euh, des compétences techniques, métiers, euh, euh, théoriques, et puis complétées par euh, un diplôme, par exemple en psychologie, ou en technique de communication. Euh, et cette multiplicité de compétences acquises, complétées à l'expérience, crée une richesse inc incroyable dans le parcours. Donc... Euh, euh, moi, les conseils que je donne, c'est rester ouvert, curieux, euh, pragmatique et toujours euh, partant pour apprendre, puisque tant qu'on apprend, on a, on a aussi des choses à partager avec euh, ses collègues, ses collaborateurs et, et, et les collaborateurs qu'on est amené à accompagner.